Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous la la KO pour capable de une nouvelle émission. Eh bien, faut me dire que euh, depuis 4h euh, bon du matin, il y a un pile fan qui a brûlé, je écrit, pour dire, une situation de tension au niveau de la croix Démission. Ben oui, eh bien, quoi d'émission, et dans le moment n'a pas enregistré l'émission faut phone. dit que il Qu y a un pile balle qui ont chanté quoi d'émission. Qui ça qui passait au juste? Eh bien, d'après information, nous arrivez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 les il les... tire Nego, il prend les nan, Les délégation qui vini pour être capable de faire le remettre Bon, le tire Nego, encore. Mais ça vient déboucher sur de un véritable conflit entre un membre G9 avec d'autres alliés non Basila. Depuis ça, les SA, Watson devenu un véritable Robin des Bois. Mais écoutez, c'est n'est pas Thi Watson, parce que Thi Watson, ça, t il est très, très, très difficile.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 Je pour me dire merci encore. Bonjour. Je moi. me merci. Je suis merci. Je merci. Je moi, merci. Je vais mal Je vais Je vais me dire Je parler moi-même dans Je vais me Si on Je vais Je Je me dire Je me là, Je vais Je Il me Je me me Je me